Les tutoriels de Mosellia Comment naviguer dans l'espace pro. Sur Mosellia, il existe un espace professionnel pour les bibliothèques et les partenaires du réseau de lecture publique de Moselle. Pour y accéder, cliquez sur Connexion et saisissez vos identifiants communiqués par la DLPB. Le bandeau de menu est identique à celui de la navigation publique, mais la page d'accueil se présente différemment avec des fonctionnalités adaptées. Lorsque vous utilisez le module « Rechercher » depuis l'espace Pro, les résultats proposés concernent uniquement votre service territorial et la GRD. Idem pour les outils d'animation. Le module Gérer mon compte comporte plusieurs rubriques. Mon compte permet d'afficher les informations générales de votre établissement et de les modifier. Un autre onglet permet de vérifier et modifier les informations sur la personne responsable de la bibliothèque. Des boutons permettent différentes actions. Celui qui dresse la liste du personnel est très important pour pouvoir s'inscrire aux formations. Un autre bouton permet de soumettre des photos et un texte de présentation de votre bibliothèque. Lorsque vous modifiez le texte de présentation de votre bibliothèque, merci de prévenir votre référent de territoire afin que l'équipe de la DLPB puisse le mettre en page. La rubrique « Mes prêts » permet de connaître l'état de vos prêts en cours, de filtrer cette liste et d'imprimer ou d'exporter les prêts. La rubrique « Mes réservations » permet de suivre vos demandes et de gérer vos réservations. « Mes abonnements » permet de gérer les abonnements aux bibliographies. « Mes suggestions » permet de gérer vos suggestions d'acquisition. « Mes listes » est utile pour créer des listes de documents. Le calendrier rappelle vos prochaines navettes et vos dates de renouvellement. Mon catalogue Unimark sert à partager le catalogue de votre bibliothèque dans la Recherche fédérée de Mosellia, pour les fichiers inférieurs à 10 mégaoctets. La rubrique « Mes formations » rappelle l'état des inscriptions du personnel à des formations. Le module « Informations au réseau » rappelle les messages importants destinés aux bibliothèques. Un module met en avant les trois prochaines formations organisées pour le réseau. Le module « Les outils d'animation » permet d'accéder directement aux outils d'animation disponibles sur votre territoire. Les autres modules vous sont présentés dans le tutoriel « Comment naviguer sur Mausélia ». Merci de vous déconnecter à la fin de la session et bonne navigation sur Mausélia Retrouvez d'autres vidéos sur la chaîne et pensez à vous abonner